Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la question qu'on s'est posée au départ. Parce que il y avait le stylobique, hein, ça c'est sûr, ça, ça, existait. Et puis, il y avait le chêne aussi. Et on peut refaire la chronologie dans n'importe quel sens. Il y a eu d'abord le chêne. Ensuite, le stylobique a été créé. Et aujourd'hui, personne ne se pose la question de la raison de l'existence du chêne ou du stylobique. Ça, on sait pourquoi ça existe. Et pareil, Personne ne se demande qui du gland ou qui de la feuille de chêne était le premier, parce que ça, maintenant, la question est résolue. C'est comme la question de savoir qui du capuchon ou du corps du stylo-bic était le premier. Ça, maintenant, c'est bon, tout le monde le sait. Mais le stylo en forme de feuille de chêne, quand, où, comment et pourquoi alors ça fait plein de questions, mais, mais voilà, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'un stylo bille prenne la forme d'une feuille de chêne Nous, nous ne sommes pas d'accord avec le monde. Nous ne sommes pas d'accord avec le monde parce que le monde évite soigneusement d'aborder les questions que Sonia vient de soulever. Parce que, que dit le monde au fond Eh bien, le monde dit que cet objet est absurde, et que son existence n'a aucun sens. Alors, ça c'est une réaction classique, hein, quand on dit que quelque chose est absurde, c'est qu'on abandonne. On s'abandonne à la paresse parce qu'il est trop difficile de trouver une raison et de trouver une explication. Mais le monde dit aussi autre chose dans sa citation. Le monde emploie le mot « création ». Et ça veut dire que le monde présuppose que les gadgets, ces objets, ils sont créés par quelqu'un. Et ça, finalement, c'est aussi une réaction naturelle, assez humaine, parce que quand on se retrouve face à quelque chose qu'on considère comme étant absurde, quand on se retrouve face à quelque chose qui, qui incarne une perte de sens, bah souvent c'est plus facile de, de se raccrocher à l'idée que cette chose a été créée par un créateur, par quelqu'un qui tirerait les ficelles, en quelque sorte. Quelqu'un qui déciderait que les choses sont ainsi, même si nous, on ne sait pas pourquoi elles sont comme ça. Et c'est drôle aussi, parce qu'en lisant cette citation avec Alice, on s'est rendu compte de quelque chose, c'est que le journal Le Monde, au fond, il est profondément croyant. Mais nous, nous ne sommes pas d'accord avec Le Monde. Pas du tout. Parce que non seulement on pense que cet objet a décidé de prendre cette apparence, mais qu'en plus, il a fait pour une bonne raison. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Alors, il y a plusieurs hypothèses, hein, mais je ne sais pas, imaginons. Imaginons qu'à un moment donné, quelque part dans le monde, il y a un stylo bic qui s'est retrouvé au pied d'un grand chêne. Voilà. Alors, comment il s'est retrouvé là hein Sûrement par hasard. Peut-être qu'il est tombé d'une poche, qu'il est tombé d'un sac, qu'il a été abandonné là ou peut-être qu'il a été jeté. Peut-être qu'il a été jeté après un coup de téléphone. Vous voyez ce genre de coup de téléphone qui dure des plombes Ce genre de coup de téléphone pendant lesquels chacun d'entre nous est capable de vider un stylo bic de son encre en dessinant des choses qui n'ont strictement aucun intérêt. Et là, pour le coup, elle a raison, hein, et les historiens de l'art sont d'accord aussi. Euh, ce qu'on dessine quand on est au téléphone, euh, c'est nul. Alors ça, tout le monde le sait. Hein. Oui, mais voilà, tout le monde le fait. Alors, imaginez, c'est l'automne. Toutes les feuilles de l'arbre sont par terre. Et là, quelqu'un qui vient de passer des heures au téléphone jette et abandonne son stylo vidé de son encre au pied de ce grand chêne. Et voilà, imaginez le stylo bic, qui est là, vidé de son fluide vital et entouré de milliers et de milliers de feuilles de chêne. Ouais. En fait, c'est ça. C'est ça qui s'est passé. Est-ce que quelqu'un sait, ici, comment ça s'est passé pour qu'un insecte finisse par ressembler à une feuille Comment ça s'est passé pour qu'un papillon ressemble à ce point à la feuille d'un arbre Non, parce que la génétique, maintenant, hein, c'est facile, c'est basique, hein, on comprend comment ça se passe, ça se transmet, la génétique. Mais un papillon et une feuille, c'est juste que ça appartient pas au même règne. Le papillon, il appartient au règne animal la feuille appartient au règne végétal et normalement, ça ne peut pas communiquer, c'est comme si c'était étanche entre les deux. Alors, comment ça, c'est possible C'est quoi C'est un échange de molécules Ou c'est quoi Par contre, on sait répondre à la question « Pourquoi l'insecte prend la forme ou l'apparence de la feuille ?» Alors ça, c'est simple, hein, c'est basique. L'insecte prend la forme de la feuille pour échapper et se protéger des prédateurs. Bon, alors après, savoir comment euh, l'insecte a copié le code génétique de la feuille pour l'intégrer à son organisme et, et ensuite prendre l'apparence de la feuille, bon, ça, euh, on n'est pas forcément en mesure de vous répondre euh, ça maintenant, mais bon, franchement, c'est un coup de génie, non Alors, si on en revient à notre affaire, est-ce que à un moment donné, un stylo bic, victime de l'un de nos délires téléphoniques, a eu le coup de génie de prendre l'apparence de la feuille de chêne pour nous tromper. Non, mais parce que qu'est-ce que vous voulez faire avec une feuille de chêne Tout le monde s'en fout des feuilles de chêne. Alors voilà, la question c'est, est-ce que ce stylo a décidé de prendre l'apparence d'une feuille de chêne pour que notre regard glisse sur lui et qu'il puisse ainsi nous échapper Ça, c'est une bonne question. Et du coup, j'en ai une autre. Est-ce que euh, vous... Vous avez déjà regardé suffisamment longtemps un arbre pour être en, en capacité d'affirmer que parmi les feuilles de cet arbre, il n'y avait aucun stylo-bille qui s'y dissimulait. Est-ce que vous pouvez le dire ça Alors voilà, ça ça a été le début de nos recherches. J'ai le début parce que en fait toutes ces questions, elles ont nous amené d'autres. Est-ce que en plus de découvrir cette porosité qu'il y avait entre le règne des objets et les règnes animales et végétales, on a mis à jour quelque chose d'exceptionnel. Le retour à l'état sauvage d'un objet. Pour être encore plus précise, l'aller à l'état sauvage d'un objet. Alors on a trouvé ça très intéressant, et du coup on, on a décidé de monter un laboratoire de recherche au sein du CNRS. Et euh, l'objectif était assez simple, hein. c'était de mettre la main sur toutes les espèces de stylos euh, qui auraient muté pour échapper à notre regard. Alors bah, du coup, avec Sonia et toute l'équipe du, du CNRS, on est parti en expédition. Et on, on, on voulait observer en fait tous ces stylos dans leur nouveau biotope. Alors on est parti euh, dans plein d'endroits, on est parti au fin fond de la mer, sur la barrière de corail, en, en cordillère des Andes, euh, dans, dans des forêts au Yellowstone et tout ça. Et on scrutait chaque chose. On essayait de détecter la moindre pointe de stylo, la, la, la moindre trace d'encre sur un rocher, comme s'il s'agissait de, de bave de crapaud ou d'escargot. On a fait ça pendant plusieurs mois, jusqu'au jour où on est tombé sur ce stylo-là. Alors ça, c'est un truc qu'il faut qu'on vous dise avec Alice, c'est que euh, au fil du temps, on s'est rendu compte que les crayons et les stylos fantasy, ils sont jamais là où on les attend. Ils, ils, ils, ils génèrent toujours de la surprise et donc, avec Alice, le jour où on est tombé sur le stylo en forme de fléchette, ça a été une vraie surprise. Parce qu'en fait, on ne l'a pas découvert en Amazonie ou en Papouasie, pas du tout. En fait, on l'a trouvé à Paris, juste à côté de chez nous, dans un magasin. Sauf qu'en fait, c'est la question initiale qui est revenue. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé pour que un jour, un stylo bille décide de prendre la forme d'une fléchette alors bon, l'hypothèse qu'on vient de vous présenter, dans ce cas de figure, elle tient absolument pas. Le, le stylo ne peut pas avoir emprunté la forme de la fléchette pour échapper à la prédation de l'homme. Pourquoi Parce que les hommes sont attirés par les fléchettes. Ça c'est sûr, hein, tout le monde le sait, les hommes adorent les fléchettes. Donc là, en fait, avec Alice, on se retrouvait face à un stylo qui voulait à tout prix rester domestique. Qui... qui cherchait la main de l'homme, en quelque sorte, qui, qui réclamait du travail, qui demandait qu'on l'utilise, quelle qu'en soit la manière. Je connaissais un homme, il était formeur de chaussettes à remilly sur seine C'est une petite ville dans l'aube, dans le nord de la France. Et donc, son métier, à lui, c'était de donner la forme de chaussettes à des manchons en coton. Et pour ça, il les glissait sur des formes en métal et le métal chauffait et, et donc donnait la forme de chaussettes au tissu. Et cet homme-là, il a fait ça pendant 35 ans. Il a passé 35 ans de sa vie à former des chaussettes. Et un jour, l'usine dans laquelle il travaillait a fermé et il n'a plus jamais retrouvé de travail. Ce qu'elle veut dire, en fait, c'est que peut-être que ce stylo, il a évolué pour s'adapter au contexte économique actuel. Parce que, bon, écrire, c'est bien mais tu peux pas te pointer comme ça devant un employeur et lui dire « Bonjour, je sais écrire ». Et c'est tout. Ben bah non. La division ultra spécialisée du travail, c'est fini. Ça marche plus. Bah, prenez le stylo BIC, par exemple. Le stylo BIC, c'est quoi C'est un ouvrier peu qualifié et ultra spécialisé. Bah, le stylo BIC, c'est un stylo en forme de stylo. C'est un objet dont la forme est strictement soumise à sa fonction. Un objet dont l'apparence est réduite à son but. Écrire. Bah, Je sais pas, imaginez, c'est comme, comme si les facteurs avaient un corps parfaitement adapté à leur travail. Un doigt en forme de clé universelle et, et un cul uniquement fait pour être posé sur un vélo. Vous voyez Bon, ben bah ça, ça c'est pas du tout, mais alors pas du tout adapté au contexte économique actuel. Moi, je connais un stylobique, il est spécialisé dans l'écriture de poèmes. Et il a même une surspécialisation dans les rimes en I. Et c'est la galère, il hein, ne faut pas croire, parce qu'il y a de moins en moins de gens qui en font des rimes en I. Et encore, ce n'est pas le pire, parce que... Bon, alors moi, j'en connais pas personnellement, mais il y a des stylobiques qui sont spécialisés dans les rimes en prit. Mais plus personne n'en fait des rimes en prit. Non, mais alors que le stylo fléchette... Il est agile, il s'adapte. C'est un stylo et c'est une fléchette. Enfin, c'est génial. Alors oui, il euh, y en a qui vont dire euh, « Oui, mais le stylo fléchette, euh, il est instable, il est incapable de se concentrer sur une chose, euh, de faire des choix, et blablabla, et blablabla. » Alors oui, il y a forcément des gens qui vont dire que c'est du dilettantisme. Mais nous, on trouve ça intéressant. Hein voilà. Du coup, on a voulu en savoir plus. Et donc, de biologistes, nous sommes passés à sociologues. Et donc, bah, tout naturellement, on a ouvert un nouveau laboratoire de recherche, toujours au sein du CNRS. Et l'objectif était assez simple, hein bah, c'était de, de lancer une grande enquête sociologique au sujet de ces objets qui ont une fonction supplémentaire. Bah, ces objets qui ne peuvent pas se contenter de leur rôle de stylo. Alors, on a été très méthodiques. Hein. La, la première chose qu'on a faite, c'était de les recenser. On est parti à leur rencontre. Et du coup, on en a rencontré plein. On a rencontré le stylo en forme de peigne. On a rencontré le stylo qui fait lunettes. On a rencontré le stylo fleur qui fait ventilateur. Mais on a aussi rencontré des crayons. On a rencontré le crayon en forme de club de golf, avec sa gomme en balle de golf et son bloc-note en forme de green. Et puis on a rencontré le crayon en forme de lance-pierre. Alors, on voudrait s'attarder un instant sur le crayon en forme de lance-pierre pour vous dire que dans le cadre de nos recherches, on s'est évidemment pas limité à recenser ces objets, on est allé beaucoup plus loin. Et avec Alice, on a mené toute une série d'entretiens avec chacun de ces objets. Et au départ, on a eu un, un parti pris assez franc, euh, c'était de dire, il faut que la parole de l'objet soit la plus libre possible. Il faut que dans le cadre de ces entretiens, ils se sentent libres de s'exprimer sur les sujets de leur choix. Et donc, on voudrait maintenant vous faire écouter un extrait de cet entretien qu'on a mené avec le crayon Lance-Pierre. Bonjour, d'abord. Alors, merci, vous avez accepté le, le principe d'un entretien dans le cadre de notre enquête sociologique. Euh, on voulait vous demander, est-ce que vous seriez d'accord pour que cet entretien soit enregistré et qu'éventuellement on le diffuse dans le cadre d'un colloque, par exemple Oui, oui. Super, super. Alors, euh... Est-ce que vous pourriez nous parler de vous et de comment vous envisagez votre double fonction de crayon et de lance-pierre ben, vous savez, moi ce qui me définit avant tout, c'est mon histoire familiale. Hein. Mes ancêtres, ils avaient une existence simple, une existence tranquille. Je peux remonter très loin dans mon arbre généalogique. Mes parents, mes grands-parents, mes arrière-arrière-arrière-grands-parents, ils avaient tous l'existence de matière première. Ma mère, elle, elle vient d'Amérique du Sud. C'était un cèdre. Ouais, ouais. Mon père, lui, il vient d'Afrique. C'était du, du, du minerai, mon père. Mais tous deux, ils ont été forcés, euh, contraints hein, de, de quitter leur terre, et ils ont été envoyés en Chine. Et, et c'est là-bas qu'ils se sont rencontrés et que je suis né. Voilà, je, je suis made in China. Mm. Mm. Euh, donc, donc, en quelque sorte, vos parents, ce sont des morceaux de paysage qui ont été déplacés de force. Oui, oui, oui, absolument. Mais alors, là, si vous voulez, il y a quelque chose de terrible, hein. C'est que souvent, les enfants confrontés à la violence subissent un choc traumatique, et ça les conduit à reproduire un comportement agressif à l'âge adulte. Et, et, et malgré moi, je reproduis cette violence traumatique hein, que mes parents ont vécu. Parce que euh, j'aurais pu me contenter de devenir un, un, un crayon. Bah oui. Mais non. j'ai sciemment fait le choix d'être aussi un lance-pierre. Et, et qu'est-ce que c'est, au fond, lancer des cailloux Lancer des cailloux, c'est déplacer des cailloux. Et les cailloux, je leur demande pas leur avis. Je les prends, je les balance, point barre. Voilà, donc c'était un extrait de, de cet entretien avec le crayon lance-pierre. Et en fait, on, on vous l'a fait écouter aussi pour vous dire qu'il y a parfois un écueil dans les enquêtes sociologiques, à savoir que euh, finalement, si on laisse trop de liberté aux, aux objets qu'on interroge, ben, il, il commence à raconter n'importe quoi. Donc là, en l'occurrence, le, le crayon lance-pierre, il a complètement divagué sur euh, des problèmes d'ordre psychanalytique, hein, ses origines, sa famille, tout ça. Alors que, je le rappelle, avec Alice, nous, notre recherche, elle porte spécifiquement sur la double fonction des crayons et donc leur dimension plutôt socio-économique. Du coup, on s'est dit, bon, comment on peut faire pour que ces entretiens soient plus productifs, qu'on qu obtienne du matériau vraiment pour le cœur de notre recherche à nous Et euh, en, en farfouillant un peu dans les méthodes uti utilisées par les sociologues, on en a trouvé une qu'on s'est dit, voilà, celle-là est parfaite. C'est la méthode de l'enquête semi-directif. Alors, L'entretien semi-directif, ça se passe comme ça. Les sociologues, bon, en l'occurrence euh, Alice et moi, définissent les, les questions en amont de l'entretien. Ça permet en fait de complètement orienter la parole de l'objet et donc on reste bien, bien, bien dans le cœur des questionnements qu'on se pose, nous. Alors, ça peut paraître encore un peu abstrait, hein, cette euh, histoire d'entretien semi-directif. Donc, du coup, ce qu'on vous propose, c'est de faire une reconstitution euh, de, cette, de ce questionnaire qu'on a soumis au sujet euh, durant notre enquête sociologique. Donc là, euh, on voudrait faire ça avec le crayon en forme de débouche-toilette. Vous allez voir, c'est très intéressant. Alors, bonjour hein, d'abord. Vous avez accepté le principe d'un entretien semi-directif dans le cadre de notre recherche sociologique. Est-ce que vous acceptez que les résultats de cet entretien soient rendus publics à l'avenir Très bien, merci. Alors, ma première question, c'est la suivante. Quelle a été la réaction première des gens quand vous avez adopté cette double fonction de crayon et de débouche-toilette Est-ce qu'il n'y a pas eu des gens pour dire « oui, c'est quelqu'un d'instable, il est incapable de faire des choix, de se concentrer sur une seule chose, et blablabla, et blablabla ?» En fait, ma question, c'est, voilà, euh, est-ce que ça vous arrive souvent qu'on vous reproche de faire les choses en dilettante Bien. Alors, j'ai une autre question qui porte maintenant sur l'organisation de votre emploi du temps. Vous, vous êtes écrivain le matin, puis dame pipi l'après-midi. Ou dame pipi le matin, puis écrivain l'après-midi. C'est bien cela Ou encore, vous écrivez deux heures le matin, puis une heure de pause, puis débouchage de toilette, puis repose, puis réécriture. C'est bien cela Alors du coup, ma question, c'est, est-ce que ce double métier, ça vous pose pas trop de soucis dans votre vie personnelle Je veux dire, est-ce que, est que vous arrivez à aller chercher vos enfants à l'heure à l'école Est-ce que vous arrivez quand même à vous dégager un peu de temps avec tout ça Vous n'avez pas l'impression que cet emploi du temps morcelé, au final, ça contribue en quelque sorte à vous désociabiliser. Ouais, voilà, j'en étais sûre. Mais après, est-ce qu'il n'y a pas finalement un paradoxe à savoir que c'est le numérique qui vous a mis en difficulté, parce que crayon, ça suffisait pas. Donc, c'est le développement du numérique qui vous a poussé à prendre ce second métier. Et en même temps, c'est le numérique qui vous permet de maintenir une connexion avec les autres, via les réseaux sociaux par exemple. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que vos interactions avec les autres sont extrêmement réduites Êtes-vous vraiment sûr que vos amis sont réellement vos amis? Parce que la réalité, c'est que chacun passe son temps avec un doigt pointant vers soi. Vous pensez pas? Et votre vie, complètement pourrie, qui n'a plus aucun sens, ça ne fait pas naître un sentiment de révolte chez vous Je reformule ma question. Le fait que vous fassiez tout pour vous adapter, vous intégrer au système, mais qu'au final tout cela n'ait aucun sens, ça ne vous révolte pas Enfin, vous avez des idées politiques tout de même. Et vous avez régulièrement, au moins, allez, une fois tous les deux ans, l'occasion de les exprimer. Et vous vous êtes jamais dit qu'au fond, le seul droit qu'on vous donne, c'est de faire connaître vos opinions à quelqu'un qui n'existe pas Vous vous êtes jamais dit que quand vous glissez votre bulletin dans la boîte aux lettres avec vos opinions dessus, le facteur s'empresse de la livrer à personne, c'est-à-dire à, à l'employé d'une usine de recyclage Employé qui, lui, s'empresse de dissocier l'enveloppe de la lettre et d'envoyer directement ces deux éléments dans une cuve d'eau chaude. Pourquoi Pour que votre lettre ramollisse, que vos opinions deviennent une pâte molle, qui puisse ensuite être recyclée De manière à ce que vous puissiez plus tard recommencer exactement la même opération Vous vous êtes jamais dit ça Cet entretien avec le crayon des bouches-toilettes, ça nous a quand même un peu laissé sur notre faim. Parce qu'avec Alice, on se disait, ça existe forcément, des crayons, ou des stylos qui sont un peu révoltés, qui éprouvent euh, un mécontentement par rapport à la société dans laquelle ils vivent. Et on a pas mal cherché, mais finalement, c'est en se plongeant dans les archives, en se plongeant dans l'histoire des crayons et des stylos fantaisie, qu'on a enfin trouvé un petit groupe de stylos vraiment, vraiment très, très énervés. Et c'était des stylos des années 70 alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque-là, se droguer, ça faisait partie d'un art de vivre. Hein. Et si les jeunes se droguaient, c'est parce qu'ils avaient une vision ultra négative de leur avenir, une vision ultra négative du monde dans lequel ils vivaient. Alors il y avait aussi forcément aussi une bonne dose d'ennui dans leur vie, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'ils étaient traversés par une sorte de désœuvrement moral absolu. Mais ils avaient aussi un esprit de révolte. Ils étaient révoltés parce que, pas d'avenir, révoltés parce que pour eux, le monde n'avait aucun sens. Mais ce qui était assez chouette, c'est qu'ils se défoulaient en faisant de la musique. Ça, c'était plutôt cool. On était assez contente de découvrir ce groupe d'objets et puis on a continué nos recherches pendant de plusieurs mois. Et un jour, c'était il y a à peu près trois ans et demi, on s'est dit Mais qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'un jour, un stylo bille décide de prendre la forme d'une kalachnikov Et qu'est-ce qui s'est passé pour qu'en plus, ce stylo bille en forme de kalachnikov, il décide de passer à l'acte En fait, qu'est-ce qui s'est passé C'est la question qu'on s'est posée au départ. On s'est dit, c'est quoi C'est un échange de molécules ou c'est quoi Bon, alors... On va quand même être honnête, hein. là, dans ce cadre-là, la, la génétique, ça fonctionnait pas du tout. Hein. Autant, maintenant, tout le monde est assez calé sur la, la génétique, c'est assez simple, hein. la biologie, tout ça, c'est très simple. Mais bon, là, euh, la question de savoir si... Est-ce qu'un jour un stylo bic s'est retrouvé au pied d'un arbre à Kalachnikov et se demandait si est-ce que c'était l'automne, est-ce que c'était l'été, tout ça, en fait là, ça nous apportait absolument rien. Non, euh, la question de savoir comment euh, un stylo bic peut prendre la forme d'un stylo kalachnikov, non, de toute façon on va pas essayer d'y répondre euh, aujourd'hui. En revanche, pourquoi Pourquoi cette transformation Alors. On peut imaginer que ce stylo en a eu ras-le-bol de servir uniquement à dessiner des choses qui n'ont strictement aucun intérêt. Vous savez, ce genre de choses qu'on dessine quand on est au téléphone et qu'on a des conversations ultra intéressantes. Eh ben, Peut-être que ce stylo il s'est senti exclu de nos conversations intéressantes, tandis que lui, il était obligé de dessiner des choses qui n'ont strictement aucun sens. Et puis avec Sonia, on s'est rappelé de cet entretien qu'on avait eu avec le crayon lance-pierre. Et on s'est dit, euh, bah, peut-être que, que ce stylo, comme lui, il a, il a reproduit une forme de violence qu'il avait subie. Sauf que lui, faire voyager des cailloux, déplacer des cailloux, bref, balancer des cailloux, et bah, ça ne lui suffisait pas. Et peut-être qu'il est passé à l'étape suivante. Et peut-être qu'en fait... Ce stylo, eh ben, l'un de ses parents, c'est un crayon des bouches toilettes. Ouais, Peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est ça qui s'est passé. Voilà. Donc, ce sont des, des questions peut-être un peu rugueuses pour pour terminer, mais ce qu'on voulait vous dire avec Alice, c'est que on a commencé à collecter les crayons et les stylos fantaisie à la suite des attentats de janvier 2015. Parce qu'à cette époque-là, on avait été frappé par euh, le fait que le crayon, le crayon tout simple, c'était devenu un symbole, le symbole des, des dessinateurs qui avaient été assassinés, et aussi le symbole de la liberté d'expression. Et puis, quelques mois plus tard, les mois passés, euh, on s'est dit que peut-être que cette collection qui avait débuté, on pourrait la continuer parce que ça pourrait être le matériau de base, le matériau de départ pour réfléchir, pour essayer de comprendre à deux comment tout ça, ça a pu arriver. Et donc, ce que vous venez d'entendre, finalement, c'est l'une des versions euh, des questionnements qu'on se pose à partir de cette collection de crayons et de stylos fantasy pour comprendre ce qui s'est passé en janvier 2015. On a plusieurs autres versions pour dire aussi que ces questions, elles sont ouvertes et que pour l'instant, on n'a toujours pas trouvé les réponses, en tout cas les, nos réponses à nous. Et vous dire aussi pour finir que ici à Montpellier, on a encore continué à faire grossir notre collection puisque dans une boutique juste à côté de la panacée, on a trouvé cette gomme-là.